Bonjour euh, Yves Clos. Alors, ça fait 15 ans maintenant qu'avec euh, Dominique Ly, je suis responsable de le, cette collection de cliniques du travail. Et il y avait longtemps que j'avais en tête euh, de, de pouvoir enfin faire un livre pour cette collection-là. C'est fait. Ce livre, il s'appelle euh, euh, Éthique et Travail Collectif avec un sous-titre euh, Controverse. Euh, il s'adresse vraiment à, à tous ceux qui, au fond, euh, font le métier d'intervenir dans les situations de travail, euh, que ce soit des psychologues du travail, que ce soit aussi des, des dirigeants, mais aussi des syndicalistes, enfin tous ceux qui, d'une certaine manière, dans les situations de travail, cherchent à y promouvoir euh, la santé. Question vous imaginez bien qu'actuellement on prend un relief tout, tout, tout particulier dans la situation dramatique où on, où on se trouve. Et alors là, on, on constate ce qui est finalement au cœur du livre, hein, l'importance du, du collectif de travail. C'est le, c'est ça le, le, le ce qui fait battre le LIMS cette question-là. Elle est compliquée, cette question. Aujourd'hui, on en mesure la puissance des collectifs de travail dans cette situation tout à fait particulière. On espère simplement que cette puissance ne sera pas ravalée dans la sortie de crise qui, je l'espère, ne tardera pas trop. Euh, alors, c'est le collectif de travail. Mais euh, le collectif de travail, en un sens euh, tout à fait particulier, sous l'angle de l'éthique. Alors, L'éthique, entendu, non pas, euh, euh, comme on le fait souvent, comme un synonyme de morale ou de simplement de valeur, quoi. Non, c'est pour moi plus précis parce que l'expérience m'a montré qu'au fond, la santé dans les situations de travail, est, est, est, est, elle arrive ou elle survit lorsque précisément euh, on peut, euh, euh, grâce au collectif de travail, prendre des libertés avec l'organisation du travail. Mais aussi, euh, euh, lorsqu'on parvient à prendre des libertés avec le collectif lui-même, pour demeurer et même devenir encore plus unique en son genre. La santé, au plan individuel, c'est quand même de ce côté-là qu'elle qu se situe. Alors j'ai voulu travailler cette question du, du collectif sous cet angle-là, vous voyez. Euh, C'est-à-dire la, la, la, la, la possibilité de, de, de prendre des libertés aussi avec ses habitudes, les bonnes et les mauvaises Je pense que l'éthique est beaucoup de ce côté-là. Est-ce qu'on est à même, dans quelles conditions et comment on s'y prend, à même de, de prendre les libertés avec ses habitudes Les habitudes collectives d'ailleurs, mais aussi les habitudes individuelles, mais aussi les habitudes que, qui s'imposent ou qu'on nous impose dans, dans l'organisation du travail. Voilà. C'est cette question-là que j'ai euh, voulu traiter en tirant un fil rouge, ce fil rouge, c'est une idée que finalement j'emprunte à Freud euh, du travail de culture. Euh, et que je tente de, de, de, de rapprocher de ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire au fond l'idée qu'un collectif est, est, est bon pour la santé lorsqu'il laisse à désirer, à tous les sens du terme, autrement dit lorsqu'il n'est pas fini. Et donc, ce travail de culture qui consiste, précisément, chez, chez Freud, à pouvoir, euh, soutenir l'effort de, de, de, produire et de reproduire euh, les, cet effort, précisément, de, de, de, de s'approprier ce qui nous échappe, quoi. Voilà. C'est, c'est ça qui, qui, euh, qui me fait courir dans cette, dans, dans cet ouvrage. Et pour ça, je, j'essaie de monter un dossier, si je peux dire, à l'aide d'un, d'un moyen qui est la controverse avec les autres courants de l'activité du travail, avec les psychosociologues du travail, mais aussi les psychodynamiciens du travail. Et au fond, c'est dans cette controverse et avec cette controverse, en mettant à l'épreuve mes propres angles morts et ceux des autres, enfin en tout cas en soutenant une discussion qui qui nous est nécessaire pour agir. C'est dans ce cadre-là que je tire le fil de cette éthique du travail collectif. Merci.